Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui aujourd je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre de supprimer des adwares et des malwares. Donc pour cela vous pouvez aller sur Google et rechercher ADW Cleaner. Donc comme je l'ai orthographié ici. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez cliquer alors soit sur le lien de Zero1net ou alors dans les downloads de Toolslib, qui est le, le créateur de ADW Cleaner. Donc là je vais le faire avec Zero1net. Ensuite, vous cliquez sur télécharger, donc là, on enlève votre bloc, voilà, donc télécharger, ADW Cleaner est un utilisateur fiche. de nettoyage disponible uniquement sur Windows. Voilà, donc on s'en fiche de la vidéo, on coupe, on ferme ça, donc là, c'est en train de se télécharger, Donc là vous faites oui, ensuite j'accepte, et on va analyser, et ça vous pouvez fermer ce qu'il y a derrière, donc là il analyse. Et là, en fait, il va l'utilitaire des W Cleaner va rechercher les tout ce qui est adware sur votre ordinateur. Donc c'est tout ce qui est tout ce qui est, euh, tout, tout ce qui est euh, programme malveillant en fait, si vous voulez. Et euh, l'avantage c'est que il est quand même assez puissant. Et par exemple, si vous avez plein de pubs intempestifs sur votre ordinateur, c'est souvent lié à des adware et lui il va pouvoir les supprimer. Donc on analyse ensuite de toute façon, il sélectionne tout de de, de prime abord donc logiquement il devrait retrouver ensuite les adware donc là moi il a trouvé quelque chose plusieurs clés voilà dans le registre donc des fois vous avez plusieurs résultats des dossiers le registre le navigateur qui sont infectés j'ai vu sur beaucoup d'ordinateurs des, des choses vraiment euh, horrible avec beaucoup beaucoup beaucoup de, de et toutes ces merdes là euh, pardonnez moi l'expression mais ça, ça vous cause des dommages dans votre ordinateur c'est pour ça que vous avez de la publicité et donc c'est pour ça que là on fait nettoyer donc tous les programmes vont être fermés on fait ok donc là il va fermer toutes les fenêtres donc comme je vous le disais voilà donc là on toutes les fenêtres ont été fermées et euh, l'ordinateur a redémarré une fois que l'ordinateur a redémarré, ils vont vous mettre un compte-rendu de tout ce qu'il a supprimé. Des fois, la liste peut être longue, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on peut compléter le nettoyage par un autre utilitaire qui est aussi très très bien. D'ailleurs, c'est celui qui a racheté ADW Cleaner. Donc, MalwareBits, anti malware. Et lui, il va supprimer les, les malwares. Et donc là, c'est pareil. C'est tout ce qui est logiciel malveillant. Et c'est très intéressant. Donc, vous pouvez faire télécharger. Donc Comme tout à l'heure, vous allez sur Google, vous tapez MalwareBits, Anti-malware comme là, vous faites télécharger, il y a une version d'essai gratuite, donc nous on va prendre la version d'essai gratuite. Voilà, donc là, le téléchargement il est terminé. Donc, vous cliquez ici. Oh, donc là, vous faites oui. OK. Donc, on fait suivant. Là. On fait je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant, suivant, suivant, suivant, installé. Et là, c'est la même chose. Quand on installe un logiciel, on veille bien à voir qu'il n'y a pas des modules euh, additionnels qui sont ajoutés quand on installe quelque chose. Parce que quand vous installez des choses, certaines fois, euh, le, le, le logiciel vous propose d'autres logiciels en complément qui sont faits souvent par le même éditeur. Et ça, il y en a beaucoup qui qui dessus parce que c'est coché d'office et donc vous ne pensez pas à enlever les coches et c'est pour ça que vous vous retrouvez aussi avec 10 000 barres d'outils par exemple, bon là j'exagère mais bon, pas mal de barres d'outils, j'en ai vu hein, sur des ordinateurs et euh, aussi avec de la pub, donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à décocher parce qu'il y a d'autres logiciels aussi des fois qui sont aussi euh, installés en même temps mais il faut juste décocher et tout se passe bien, donc là vous faites terminer. Donc là, on clique en bas, ça c'est le logo de Malware, BitSanti malware. Donc fermer. Euh, voilà, donc là on peut faire rechercher les mises à jour. Comme ça, il va rechercher les dernières bases. Donc parce qu'il a un registre de tous les malwares. Et donc là, il va rechercher tout ce qui, a, tout ce qui est de nouveau. Donc là, il les installe. On voit bien installation en cours. Voilà, donc là, c'est à jour. Donc, on a un essai premium de 13 jours, mais si vous voulez, vous pouvez toujours le désinstaller. J'ai fait une vidéo pour bien désinstaller un logiciel, donc vous pouvez la regarder. Euh, vous désinstallez Malware Beats, et puis vous pouvez toujours le remettre à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter euh, la version complète. Donc, vous faites « Analyser maintenant ». Voilà, donc là, il analyse. Ça, on peut fermer la page hein, derrière de 0.1 net pour aller un peu plus vite. Donc, des fois, l'analyse peut être un peu longue. Moi, là, ça va, c'est assez, assez rapide, mais euh, sur certains, ordi c'est assez, assez long. Quand on n'a pas beaucoup de mémoire vive, ça prend un peu plus de temps. Donc là, maintenant, on est passé à l'analyse heuristique. Et donc, vous voyez, j'ai coupé un peu le, le temps de l'analyse, le système de fichiers, parce que ça m'a duré un, un bon bout de temps. Et donc, il s'est écoulé déjà 4 minutes 46 donc, euh, depuis le début de la recherche de mise à jour. Mais franchement, ça peut durer, ça peut durer quand même un peu plus de temps. Voilà, donc là il a terminé. Et bon, là j'ai de la chance parce que moi mon ordi il est nickel, mais souvent on a des menaces détectées et des menaces mises en quarantaine. On en a certaines. Donc bon voilà. Après vous faites toutes les actions qui sont requises quand on voit des, des menaces, c'est-à-dire mettre en quarantaine, les supprimer, tout ce qui est proposé par ce qui est recommandé, vous le faites. Moi j'ai rien, donc voilà, je fais fermer. Voilà, donc moi bon, ici tout est bon, il y a une analyse de faite. Bon, là, la version, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 13 jours. Donc, euh, bon, ça vous laisse le temps d'en refaire plusieurs fois. Mais euh, souvent, quand on vérifie ce qu'on fait sur les sites, il faut faire attention aussi de ne pas cliquer. Certaines fois, sur des publicités, euh, des faux messages de mise à jour sur les, sur les pages web, ça, ils sont souvent friands euh, de ça, justement, tout ce qui est logiciel euh, espion. Euh, ils vous font croire que vous allez mettre à jour, par exemple, le plus fréquent, c'est Adobe Flash Player ou Adobe Reader. Euh, des faux liens comme ça, ça ressemble beaucoup au vrai, mais ça ne l'est pas et vous tombez dans le panneau, il y en a certains qui tombent dans le panneau, à cliquer sur le lien, et c'est là que ça met plein de logiciels malveillants sur l'ordinateur, et c'est très mauvais. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, et puis je vous invite à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites, notamment comment bien désinstaller euh, un logiciel sur votre ordinateur, comment améliorer ses capacités de fonctionnement, il y a plusieurs vidéos, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà, au revoir.